Salut les amis, lors de ma dernière vidéo que vous avez vue car vous êtes abonné, n'est-ce pas? Je n'avais pas parlé des bouléens car j'avais oublié d'enregistrer ce poste. Car j'ai voulu faire une vidéo de manière volontairement volontaire consacrée aux bouléens volontaires. Donc les bouléens peuvent stocker deux valeurs possibles, soit true ou false, donc vrai ou faux. Merci à tous. Sérieusement, il y a beaucoup plus à dire sur le booléen, car contrairement au string ou integer où est-ce qu'on comprend leur utilité assez facilement, si je vous donne juste ces informations-là, vous allez avoir de la difficulté à comprendre à quoi sert le booléen. Pourtant, c'est la variable la plus utile, bien plus que le integer. Donc, le booléen a comme but de répondre à une question. Par exemple, est-ce que Lushunt est actif Le booléen est la variable la plus proche de l'ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas, premièrement, qu'est-ce que vous faites ici Et ensuite, un ordinateur fonctionne en binaire et est une suite de 1 et de 0. On peut considérer que 1 est égal à true et 0 false. En fait, il y a une différence entre les booléens et le système binaire. Booléen veut simplement dire qu'il y a deux valeurs possibles, donc il n'y aura pas que le binaire. Par exemple, un bouton ou un levier ont une valeur booléenne, soit enfoncé ou non, ou activé ou désactivé. Le système binaire, lui, est composé de plusieurs valeurs booléennes, soit 1 ou 0, qui vont former un nombre. J'ouvre une parenthèse. Le binaire semble quelque chose de vraiment compliqué, mais aujourd'hui, comme je suis une personne remplie de bonté, je vais vous montrer comment lire et écrire un nombre en binaire. En fait, le binaire est simplement des nombres en base 2. Nous, dans la vie de tous les jours, on compte en base de 10. Donc si, par exemple, je veux écrire 767, eh bien, c'est la même chose que dire 7 x 1 plus 6 x 10 plus 7 x 100. Vous remarquez qu'à chaque nombre, mon multiplicateur est multiplié par 10. En base de 2, ça va être le même principe, mais avec 2. Donc si j'écris 1 0 1 1, ça égale à 1 x 1 plus 1 x 2, plus 0 fois 4 plus 1 fois 8. Donc c'est égal à 11. Voilà, vous savez maintenant écrire tous les nombres entiers positifs. Et je referme la parenthèse. Donc pour en revenir au sujet principal, comme on a vu, les booléens permettent de stocker deux valeurs possibles. Dans le cas de l'informatique, ça va être true ou false ou 1 ou 0. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut calculer des booléens. Comment ça vous n'êtes pas hype de calculer des booléens? Non mais regardez, c'est super simple. On peut tout d'abord calculer des booléens en vérifiant une condition. Par exemple, si j'écris ceci, si vous avez un peu suivi vos cours de mathématiques, vous savez que ça veut dire que 21 est plus petit que 5. C'est faux. 5 est plus petit, donc l'ordinateur va nous renvoyer false. On a également le plus grand ou égal à. vérifier si deux valeurs sont égales et si les valeurs sont différentes. Ensuite, on peut utiliser des opérateurs entre deux booléens. Par exemple, on a le « et » qui s'écrit avec euh, ces deux symboles-là. Et ça va retourner vrai si les deux valeurs sont vraies. S'il y a une ou deux valeurs qui est à false, ça va retourner false. Également, on a le OU qui s'écrit avec ce symbole qui va vérifier si l'un ou l'autre est vrai. Si aucun est vrai, il retourne false. Et finalement, le point d'exclamation qui va retourner la valeur contraire de la valeur juste après. Donc par exemple, si j'écris ceci, la valeur va être false. Et si j'écris ceci, la valeur va être true. Ça peut sembler beaucoup d'informations, mais c'est en réalité très simple, il faut simplement apprendre cette syntaxe. Un document sera disponible dans la description pour vous aider qui vous servira d'aide-mémoire. À quoi servent les booléens On a vu comment écrire un booléen, leur valeur, comment calculer, mais c'est toujours inutile pour l'instant. L'utilité prend tout son sens quand je vous parle des ifs. Les if ont cette forme et entre les parenthèses, on met un booléen. Si le booléen est vrai, on exécute le code entre accolades et sinon, on n'exécute pas. C'est très pratique. Par exemple, je peux créer un boulet qui vérifie si l'utilisateur a plus de 18 ans et afficher un message si oui. Bon, faites des applications bizarres si vous faites ça, mais ça peut être une utilité. J'ai toujours pas trop, donc je vais vous laisser sur une question. Quel est le boulet résultant de cette opération? Écrivez la réponse en commentaire, comme ça on va pouvoir rire de vous si vous êtes manqué. En même temps, vous avez une chance sur deux de l'avoir.